Moi, maintenant, à mes 73 ans, je me crois capable, peut-être je ne le fais pas assez, de me remettre en question mes idées, ma façon de vivre, euh, mes goûts, bien sûr, euh, des actes que je fais maintenant ou que j'ai fait autrefois. Je suis capable de regretter quelque chose que j'ai fait et d'essayer de, de la réparer. Bon. Alors, c'est une internalisation d'un type très différent, n'est-ce pas c'est-à-dire, c'est surtout l'intériorisation de la capacité de réfléchir, de revenir sur des idées acquises, de revenir sur des modes de conduite qu'on considère comme bonnes ou comme alors de soi, etc., et de revenir sur les règles de la société. Pourquoi, en un sens, euh, la société athénienne du 5 siècle Garde quelque chose de si, de si fantastiquement attirant. Parce qu'on voit que les individus sont formés en devenant capables d'écouter dans l'agora des discussions qui remettent en cause tout. En devenant capables d'aller à l'Ecclésia, de décider eux-mêmes et de changer leurs lois. N'est-ce pas? Euh, de voir un artiste tout à fait vénéré comme Eschyle qui a déjà changé la forme de la tragédie, être, on ne peut pas dire déplacé ni déclassé, mais être, trouver un successeur comme Sophocle, qui fait une tragédie tout à fait différente, et qui innove, et sont capables de couronner Sophocle. Oui. Alors, euh, ça c'est un autre type, de société, c'est un autre type d'intériorisation de la société par l'individu. C'est-à-dire, l'individu intériorise à la fois qu'il ne peut pas vivre sans loi sociale, mais que cette loi sociale, il peut la mettre en question avec les autres, éventuellement la changer. Et c'est très différent. Oui. C'est le paradoxe d'une sorte d'intériorisation de la liberté, oui. n'est-ce pas de l'intériorisation de quelque chose qui est déjà porté là par la vie sociale, qui est porté par les œuvres qui est porté par les institutions elles-mêmes, qui lui disent parler, speak out la parécia, comme disaient les Grettes, ça l'obligation de ce que dire Foucault ce qu'on pense les blagues, oui. et si on pense que ce qui se passe n'est pas bon de pouvoir le dire